Bonjour, je suis Loïc Frémont, je suis expert technique chez Akawaka depuis quelques mois. Donc, comme a expliqué Olivier, je suis membre de la core team Silus depuis fin l'année dernière et puis créateur de Monophonie, un projet open source. Je vous ai mis les liens vers les réseaux sociaux pour me contacter après la conférence ou poser vos questions. Vous pouvez aussi venir me voir directement et puis faire vos doléances pour le futur de PHP également. Et je vous ai mis le lien vers mon GitHub. Euh, pour voir le futur d'un projet, il faut faire euh, un focus sur l'histoire de Silus, pourquoi on en est arrivé là, et ce qu'il faut tirer comme conclusion pour savoir comment on peut améliorer un petit peu tout ça. Euh, parce que, on va le voir tout à l'heure, Silus a démarré depuis un bon moment, et il euh, va falloir changer un petit peu les choses. Et je vais vous présenter ma recherche et développement en cours, donc tout est à l'état de, de POC. Et euh, pour justement essayer d'améliorer l'expérience développeur pour faciliter la customisation des projets en Silus et répondre davantage facilement à vos besoins de vos clients. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui ont fait du Silus dans la salle Grande majorité, sinon je pense qu'ils sont au le cas d'à côté. Mais <rire> donc Silus est un framework qui e commerce basé sur Symfony et, euh, et tout est justement dans l'adaptabilité pour les projets clients. Euh, J'ai pas dit en fait, ce que je faisais en sommaire effectivement sur le recherche des côtés Silus M Symfony, Silus M API Platform et la gestion des ressources, et Silus M Monophony. Enfin, surtout moi du coup, forcément. Hop. Au commencement, Silus en 2013, c'est pas rien, c'est PHP 5, fausse user bundle que plus personne n'utilise, Symfony 2, et puis déjà une architecture découpée en plusieurs bundles, donc 16 bundles au final. Euh, je crois qu'ils sont à peu près tous encore là, en fait, finalement. Et, euh, et donc, voilà. Première release stable, quatre ans après, en 2017, en PHP 7 et Symfony 3. On remarque qu'on est toujours, en fait, actuellement encore dans, justement dans la version majeure. Moi, j'ai commencé à utiliser Silus en 2014. Donc, en fait, c'était déjà des ver une version de dev, et on a utilisé du Silus en prod en, euh, en 2014. Dernière release stable euh, pour la Saint-Valentin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Euh, en PHP 8, Symfony 4 et 5. Euh, L'introduction d'API Platform depuis, euh, je crois que c'est en 2000, euh, sur, euh, il y a deux versions, je crois, de, de, pour l'API Platform. Et puis, euh, toujours euh, 40 packages si dans le repos principal. Euh, ce que je voulais dire, c'est qu'on est toujours en version majeure et on est monté de version euh, Symfony depuis euh, tout à l'heure la 2, jusqu'à lundi, mardi, mardi je crois, pour le support de Symfony 6. Le support de Symfony 6 est arrivé euh, sur la version bêta qui est sortie mardi, où j'ai passé des heures et des heures chez Akawaka, <rire> pas mal, euh, pour euh, essayer de faire monter de version, euh, cette version euh, en version 6. Bon, maintenant, on va parler des choses qui plaisent un peu moins. C'est euh, justement, euh, euh, pour, faire, pour construire l'e-commerce, qui est Silus, qui est quand même assez monstrueux autour de, de Symfony, il y a beaucoup de packages techniques qui ont été réalisés au fil du temps. Il y a quelques polyphiles pour mettre à jour justement, Symfony et restant en version 1 de Silus, qui est assez compliqué. Je pense qu'on va arriver d'ailleurs au bout de la version 1 euh, assez vite. Euh, et puis beaucoup de packages techniques qui ont été faits pour répondre aux besoins de CRUD. Je pense que tout le monde ici dans la salle a utilisé le resource bundle. En fait, vous l'utilisez quand vous construisez vos routes Silus. Et en fait, ça répond à un besoin qui est, euh, qui est justement le CRUD. Et on verra un peu plus loin ça ses limitations. Mais bon, tous ces packages-là, il va falloir les mettre à jour et c'est un peu compliqué. Et si on peut s'en passer de quelques-unes, ben, ce serait vachement cool d'utiliser des dépendances Symfony qui vont nous permettre euh, de bénéficier de, bah, des contributeurs Symfony euh, qui sont par là, <rire> un peu partout 112 aussi, euh, pour justement être déjà à jour pour, et prêt pour la version suivante de, de Symfony et que ça se passe plus rapidement. Donc c'est ce que je disais, j'ai déjà commencé sur ce talk là, c'est qu'effectivement ça a, a inclus du retard sur les versions, on est encore en API Platform 2.6 sur la version stable, le support de la 2.7 vient d'arriver, mais c'est encore avec la couche de rétro compatibilité d'activer et puis on était en Symfony euh, Framework 5. Donc, euh, donc voilà, donc, ça a mis du temps. Symfony 6 est sorti le 29 novembre, donc il y a pratiquement un an. API Platform est sorti il n'y a pas très longtemps, mais voilà, il va falloir beaucoup de temps pour, pour mettre à jour tout ça. Alors là, on n'a même pas la totalité de cet écran pour en fait, l'issue que j'avais créé euh, en le, justement le 5 novembre, donc avant euh, la version stable de Symfony 6. Et euh, ça a demandé en fait, de mettre à jour tous les Composants externes, donc qui ne sont même pas liés à Silus, donc PHP Spec, tout un tas de, de composants comme ça. Symfony, c'était déjà prêt, forcément. Euh, ensuite, il fallait faire tous les packages techniques que je viens d'expliquer, les fameuses 13 repositories techniques. Ensuite, faire les packages internes, donc euh, comme on voit l'adressing, l'attribut, le channel, etc. Tous les bundles internes, tout, euh, tout refactorer et ensuite s'occuper vraiment de la partie e-commerce pour que vraiment l'application e-commerce Silus de base. Puisse fonctionner en symphonie 6 euh, donc voilà enfin ça y est on y arrive <rire> donc euh, à vous de, de la tester pour euh, moi j'ai commencé déjà à avoir quelques petits euh, soucis en utilisant avec monophonie justement euh, puisque monophonie utilise les paquets de, de silus dans un projet euh, symphonie et euh, du coup ben on voit la, la, la capacité des bundles à être autonomes dans un projet symphonie et du coup on, on remonte les bugs de, de, de dépendance entre les, les packages donc premier chapitre de R&D justement symbolisé par Silus Am Symphony. Donc Silus a commencé bien avant la, la naissance de composants majeurs de symphonie. Nicolas vous en apprendra plus d'ailleurs sur les composants symphonie, pourquoi ils arrivent dans la communauté symphonie. Mais tous ces composants là sont assez nouveaux par rapport au, au temps que Silus a démarré. Et le but c'est, comme je disais, c'est de utiliser des composants officiels pour réduire euh, les composants techniques à maintenir. Donc, on va essayer de remplacer des packages. Euh, des packages, notamment, j'ai ciblé moi trois. Vous, vous, en, en ciblez peut-être d'autres, et euh, vous pourrez m'en faire part. Fixtures, State Machine, et bien Chrome Driver Extension. Ces trois-là, on va les remplacer, du coup, le Fixtures par ZStruckFundry. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ZStruckFundry dans la salle Pas beaucoup. Un petit peu, quand même. <rire> les State machines, on va les remplacer... Symfony Workflow, et, euh, je pense que vous aviez tous deviné avant que je le dise, et les biat de Chrome Driver par Symfony Panther. Alors, pour ZenStruck Foundry, c'est pour faire les data fixtures. Les data fixtures dans un projet, ça sert effectivement pour le développeur, mais ça sert également pour tout ce qui est test, infrastructure de test pour créer un jeu de données très rapide pour le cas isolé de notre test. Et euh, dans Silus, c'était pas mal ce qu'ils avaient fait, euh, le fixture bundle. Je l'ai utilisé pendant des années. Et, euh, et au final, le problème, c'est l'adaptabilité. C'est dommage pour un framework e-commerce euh, e comme Silus d'être adaptable et de pêcher ici pour étendre les, les, les fixtures de, de Silus. Donc, on va utiliser le bundle. Comment ça marche Il y a une factory par ressource. C'est pour instancier la ressource en elle-même. Ça va définir la ressource en elle-même. Donc il y aura le product factory, le plusieurs factory et je vous en passe channel factory. Des stories qui vont fin, qui du coup vont créer les jeux de données pour pour une ressource pour une ressource donnée et ça va être piloté après par le doctrine data fixtures bundle puisque euh, le Zendrick foundry peut être lancé avec euh, avec les doctrine data fixtures. Et là on va pouvoir créer aussi plusieurs euh, petite partie de données, genre pour la configuration du shop, après pour des fakes de, de produits, des choses comme ça. Donc vous pourrez customiser euh, à foison en utilisant des... entre mélangeant vos data fixtures et celles de, et celles de SILUS pour justement plus coller à votre, à votre projet client. Comment ça marche SILUS Alors là, c'est pas l'implément... là euh, ça marche SILUS. Comment ça marche ZenStrike Foundry On va créer des factories comme ça. Là, c'est pas l'implémentation qu'on a sur SILUS, c'est euh, justement le... Comment ça fonctionne on va Créer Des valeurs par défaut, donc euh, là pour une currency ça va être le code, donc ça va être USD, euh, EUR, etc. Et on va utiliser le faker de PHP pour, euh, pour instancier ces valeurs par défaut, enfin pour euh, définir ces valeurs par défaut. Et ensuite il y a une méthode initialize qui va permettre de peupler la ressource, enfin de créer la ressource et de la, et de la peupler. Sur Silus en fait on utilise des, euh, des ressources factory qui vont euh, instancier la ressource parce qu'en fait un, une entité. Dans, elle est dans SILUS, mais elle est aussi dans votre projet dans le, dans le, le répertoire SRC pour pouvoir être étendue et adaptée à vos besoins. Donc du coup, on a besoin d'instancier la ressource dans votre projet et non celle de SILUS. Voilà pourquoi on utilise des factories. Et on va euh, peupler la donnée avec euh, les valeurs par défaut. Et ou les valeurs qu'on a fournies à la factory aussi, on va le voir après. Maintenant, dans vos projets, euh, là on va utiliser euh, l'extend classique on pourrait utiliser autrement, on va le voir juste après. Mais en tout cas, on peut utiliser l'extinct euh, de base pour étendre les valeurs par défaut. J'ai pris ici un shop user où je vais rajouter un second phone number et je vais euh, merger donc, du coup, les valeurs par défaut de Silus plus mes, euh, mes propriétés custom sur ma ressource. Ensuite, on va fournir dans chacune des factories une méthode update qui va du coup on avoir déjà la. La, euh, la ressource instanciée avec les valeurs fournies par Silus et on va pouvoir peupler ces, ces nouveaux attributs. Comment ça marche du coup On a une factory qui va récupérer par défaut, ça va donner des, ce qui s'appelle des attributs sur Foundry. Euh, on va pouvoir transformer les valeurs, on va voir ce que c'est après, puis instancier la ressource et mettre à jour les données. Donc, le nouvel objectif maintenant, c'est pas détendre, ça va être justement d'utiliser la décoration, on va le voir tout de suite, pour les plugins parce qu'un plugin peut étendre des ressources qui existent déjà dans SILUS, et ils peuvent être plusieurs à étendre une même, une même ressource. Mais ensuite, ils vont pouvoir transformer les valeurs par défaut aussi, et enrichir la ressource. Donc dans un plugin, enfin là c'est pas dans le plugin, c'est en fait l'adresse factory euh, proposée par SILUS, va avoir des services, un service dédié pour récupérer les valeurs par défaut. Et c'est ce service-là que lui, on va pouvoir décorer dans les plugins. On peut aussi le euh, faire dans un projet final en décorant euh, les défauts-values si on n'a pas envie d'étendre la factory. Ensuite, on a le transformer. Donc pareil, dans, euh, dans l'adresse factory, on va rajouter un service de transformer qu'on va pouvoir également décorer. Et puis en dernier, un updater. Voilà, maintenant, du coup, un exemple de décoration, un faux Silus User Plugin qui n'existe pas et qui n'existera jamais, euh, qui, jusqu'où, euh, propose une méthode getDefault et merge les valeurs par défaut. Il utilise la décoration, donc il va, il, va il va prendre les valeurs par défaut de la décoration, auxquelles il va rajouter le second fun number. Pour la transformation, on va pouvoir parler un peu plus de ce qu'est la transformation. Euh, si vous avez utilisé le Silus Fixtures Bundle, vous savez déjà sans doute un peu ce que c'est. C'est tout simplement pour prendre le code du channel et le transformer en une ressource euh, channel correspondant au code du channel demandé, donc le euh, channel web. Pour une currency, je disais tout à l'heure, UR va pouvoir fournir directement l'instance euh, euh, de la currency avec, le avec euh, la currency euro. Et grosse nouveauté aussi, c'est que Zentroy Foundry fournit une méthode findOrCreate, find or create. Pardon. Et du coup, on va si elle n'existe pas, on va pouvoir la créer automatiquement. Décoration de l'updater, même système. On appelle l'update des, des, des décorateurs et puis on va rajouter euh, nos, euh, nos populations des nouveaux attributs. À quoi ça ressemble au final, l'utilisation des factories on va utiliser les state de ZenStruck Foundry pour du coup, fournir des méthodes with code, with, name, with rotation, ce qui permet de découvrir très rapidement en autocomplétion ce que fournit la factory fournie par Silus. Un exemple un peu plus costaud, le channel factory avec, euh, vous voyez là justement, la locale ENUS, ça vient chercher, ça vient directement créer, la, ça peut dire directement créer la locale ENUS en même temps qu'on crée le channel factory. Maintenant, une story, du coup, ça fait... Euh, là, c'est pour euh, instancier des shop users, donc c'est les, euh, les utilisateurs qui vont utiliser l'e-commerce. E là, c'est le, le, le code qui va être euh, peut-être au final, en tout cas. Euh, créer 20 users random, donc on va pouvoir mélanger le random et euh, mélanger euh, ce qui s'appelle du prototype, donc du, du coup, avec des, euh, des valeurs spécifiées, le reste en random. Maintenant, le passage à Symfony Workflow. Le passage à Symfony Workflow a déjà commencé dans le ressource bundle. Dans le ressource bundle, on peut déjà l'activer euh, en euh, changeant la configuration euh, dans les settings de, euh, du ressource. Donc ça, c'est déjà prêt, cette partie-là. Il y a une couche d'attraction, justement, entre, euh, entre l'utilisation du Symfony Workflow et de Windows euh, State Machine Bundle. Et du coup, on va pouvoir utiliser... Euh, là, y a même, là, là, la Là, c'est l'extrait de la documentation des routes, avec les mêmes routes, en fait, donc de la même manière, on va pouvoir appliquer les transitions euh, euh, de manière générale. Bon, là, c'est la gestion de la route, effectivement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire de ce côté-là Eh bien, c'est redéfinir toutes les state machines avec la configuration euh, de Symfony Workflow et de réadapter tout le besoin, de faire coïncider les deux et que à un moment donné dans votre projet, vous pouvez choisir l'un ou l'autre quand tout va être prêt. Voilà. Donc le, le but, ça va être de déprécier les, euh, les anciennes state machines plus tard. Bon, pas tout de suite, évidemment. Et puis bah, Symfony Panther, euh, c'est pour du coup, les tests BIAT. Euh, Je ne sais pas s'il y en a qui font des tests BIAT euh, avec Silus, ou même sans Silus d'ailleurs. <rire> C'est clair. Il s'amuse bien avec euh, avec Viat Alexandre justement ces derniers temps. Et il euh, y avait le Demark Chrome Extension euh, qui était utilisé. Je ne sais pas trop pourquoi à, euh, ça a été utilisé. C est, c est, enfin, moi je trouve que c'est pas euh, c'est pas vraiment pas c'est pas vraiment bien maintenu. Euh, on a il y a eu plein d'erreurs dans la CIA il y a ça. Moi je sais que sur Monophony euh, j'ai galéré avec ce, avec ce ce package là et je vite euh, enlevé Et d'ailleurs sur Monophony on peut utiliser aussi Symfony Panther. J'avais commencé la même chose du coup sur euh, sur Silius et euh, il n'y aura plus qu'à terminer, <rire> fixer, euh, fixer tous les tests. Maintenant, on va passer la deuxième grosse partie euh, sur euh, Silius M API Platform et la gestion des ressources. En fait, on ne va même pas parler d'API, on va parler du resource bundle encore une fois, parce que vraiment le resource bundle c'est vraiment le cœur de Silius et avec ça qu'en fait tout est euh, tout est, enfin tout est basé là-dessus. L'architecture d'API Platform euh, a été revue. Euh, maintes et maintes fois, et euh, ils ont proposé quelque chose de super, euh, super génial. Moi J'ai eu l'occasion de tester euh, la 2.7 en, en version de dev quand elle est sortie, et j'ai trouvé ça vraiment pratique, et je me suis dit qu'on pouvait faire exactement la même chose sur Silus. Au début, ça faisait un peu peur, j'avais causé un petit peu avec Kevin Douglas de tout ça, et au final, je me suis lancé dedans. Et euh, voilà ce que ça donne. On va déprécier le ressource contrôleur. Là, déjà, c'est un, un gros truc. Là où on va, nous n'avons plus besoin de route ni de contrôleur. Ou presque. Pourquoi Le resource controller il pèse 575 lignes de code et 7 actions, show action, index action, create action, update action, delete action, delete action, apply cette machine transition action. Donc ça fait un paquet d'actions, un paquet de code à tester. Le, euh, le test de ce resource bundle est impressionnant. Silus euh, ont du mal à faire des, euh, des évolutions sur ce, sur ce resource, et euh, ça devient un peu compliqué et on va pouvoir faire autrement. Ce qu'on souhaite, l'objectif, c'est plus de flexibilité, détacher les ressources de Doctrine pour pouvoir déclarer des ressources Silus qui ne soient pas des entités Doctrine, le support des DTO, le support du Domain Driven Design, et faciliter la prise en main des développeurs Symfony. Parce va consid... je considère, en tout cas, qu'il y a beaucoup de gens qui, dans, dans l'écosystème Symfony qui utilisent API Platform. Et euh, ils vont être comme à la maison, parce qu'en fait, Silus a un code assez compliqué pour entrer dedans quand on vient de Symfony, euh, de par leur euh, structure technique, justement les composants techniques qu'ils ont développés. Et si ce composant technique se rapproche de la communauté Symfony, on va avoir une prise en main plus facile pour des développeurs Symfony. On va commencer simple des attributs pour, les, pour configurer les, les routes. En fait, on va définir des opérations dans notre ressource. Ici, c'est une entité Doctrine. On va définir la ressource Silus avec son alias, donc on n'a plus besoin de la configurer en YAML, et puis définir les opérations. Contrairement à API Platform, on définit le put, patch, les méthodes comme ça. Ici, on, les méthodes HTTP. Ici, on va définir plutôt les opérations de CRUD euh, donc create, index, show, update, delete, puisqu'en fait, un create, par exemple, peut avoir euh, la en méthode get pour afficher le formulaire et en méthode post une fois qu'on le soumet. Euh, Qu'est-ce que c'est... Euh ah oui, je ne vais pas tout préciser là-dessus. On a aussi la définition de la grille directement dedans. En fait, on enfin, la définition de la grille. Est-ce que vous savez tous qu'il y a une grille justement, aussi Ouais. Beaucoup, non. Il y en a qui savent pas ce que c'est qu'une grille. Une grille, en fait, c'est le tableau des, des données. En fait, c'est la liste des ressources sur la page. Par exemple, la liste de vos administrateurs. Euh, c'est un tableau et plus des filtres en haut. Et en fait, c'est ça la gestion de la grille. Et la grille, elle est définie en YAML ou en PHP d'ailleurs maintenant. Et, euh, et on va pouvoir piloter ce truc-là. Et on a cette, cette grille a un alias et en fait, on peut la déclarer directement dans la, la, la déclaration de l'index pour utiliser la grille dans notre index. Ça va générer ces cinq routes, donc app, book, create index, update, show, delete, avec les passes directement associés. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu besoin de, générer, de, de définir le nom de la route, ni le pass. Ça va se définir de manière euh, automatique, même si on a la main dessus. Euh, les sections de, et préfixes de route, euh, sur Silius, il y a la partie admin. Les routes, elles, sont, euh, elles, elles utilisent un autre firewall pour l'admin que pour le shop quand on utilise euh, le shop en, avec euh, les templates Twig, On va pouvoir du coup, définir des sections de route et un préfixe sur la route. Ici, sur l'admin, j'ai défini euh, une route préfixe avec admin, et sur le shop, je n'ai pas mis de route préfixe. Ce qui va donner ça, c'est-à-dire que la section va se retrouver dans le long de la route, intégrée en plein milieu, et en fait, le route préfixe va être utilisé pour, faire un, pour, pour le pass de la route. On peut de coup remarquer que dans le shop, on n'a pas de route préfixe. Donc, comme je disais tout à l'heure, il, il y a eu du brainstorming entre SILUS et API Platform pour justement euh, intégrer le, la nouvelle API avec API Platform dans SILUS. Et ça a donné naissance à des évolutions d'API Platform qui ont donné lieu finalement à, au futur, euh, la future 3, euh, version 3 d'API Platform. Et comme SILUS utilise des ressources, c'est juste qu'on ne l'utilise pas en API, mais on utilise en HTML et Twig. Et ben, pourquoi pas réutiliser ce qui a été fait, puisque ça fonctionne vachement bien. Donc on utiliserait les kernel events, les state providers, les state processors, les inputs, pas enfin, les outputs, parce que les outputs, en fait, c'est euh, directement pour la documentation dans le, dans le swagger d'API et de, de PL plateforme. En fait, on va utiliser les inputs également. Et on va se brancher sur les kernel events. On va retrouver des, euh, des listeners qui ressemblent beaucoup euh, à ceux d'API euh, Platform. Le read listener qui se place du coup avant le contrôleur en kernel request, qui écoute l'événement kernel request, qui récupère les données en utilisant des state providers pour que vous allez pouvoir définir vous-même pour le l'update, le show, l'index et le delete. Effectivement, il n'y a, a pas de read pour le create. Des factory listeners qui va permettre d'instancier la ressource en utilisant la ressource factory de, de Silus. Le Ensuite, il y a le contrôleur. Le form listener euh, qui écoute le kernel view qui va initialiser et soumettre le formulaire. Un validate listener qui va valider en utilisant les validateurs de Symfony, Et ensuite, ça va écrire, je suis à la deuxième ligne, au White listener. Ça va écrire en fait les changements en utilisant le state processor. Et en plein milieu, il y a deux, euh, deux listeners, le pre-event listener et le post-event listener. Ils ne sont peut-être pas nommés comme ça, mais en tout cas voilà. Ça dispatche des événements sur Silus. En fait, avant d'enregistrer la donnée, il y a euh, des événements de type pré-create quand c'est une action de create, pré-update quand c'est une action d'update. Genre, un, une ressource book avec un alias app.book, euh, il y aura de lever, euh, du coup, euh, de dispatcher, pardon, une, euh, un event qui sera nommé underscore create donc là, c'est un peu pour la rétrocompatibilité de vos applications, parce que le but, c'est pas de tout vous péter, euh, et, euh, et de dispatcher ensuite euh, le, le post-event euh, après euh, écriture des données. Et puis, dernier élément, puisque le contrôleur en lui-même, on va le voir tout à l'heure, ne répond pas à une réponse Symfony, Symfony, ne serait pas tellement content, lui, il veut une réponse Symfony au final, donc on va avoir le response listener qui va traiter euh, la ressource, enfin, en tout cas, l'élément data qu'il va, qu va obtenir pour le transformer en réponse Symfony. Une, si vous avez vu la conf de, enfin les différentes comptes sur API Platform, vous allez voir qu'en fait ça ressemble énormément, on a un provider, euh, une interface de provider qui va avoir l'opération, le create, update, le delete, etc. et on va peut-être pouvoir faire des custom actions ou une action vraiment générique pour faire ce que vous voulez dedans, pas une opération de type CRUD, euh, qui va être dans opération. Et Request Configuration, c'est un objet euh, Silus qui contient la requête de Symfony et des metadata sur la, route, euh, sur la route. Donc ce provider, il peut retourner un objet, un itérable, un nul. Du coup, pour Doctrine, bah c'est super simple parce qu'en fait, il bah y a un provider qui est fourni directement. Donc si votre entité et, euh, et c'est une entité Doctrine, si votre ressource est une entité Doctrine, et ben, il va être configuré par défaut, et ça utilise les repositories Silius, et du coup si vous définissez également euh, une méthode de repository custom, ben, ça fonctionnera sans rien faire du tout de plus. Donc là c'est le cas standard pour du Rapid Application Development. Euh, ici, euh, là un Provider Custom, donc là ça va être déjà plus custom, on va pouvoir définir directement dans la la définition de la ressource, donc du coup finalement ce qui va conduire à une route, un provider qu'on va, euh, qu va associer directement avec le FQCN de, euh, du, euh, de la classe, du service. Je vous ai mis un exemple, mais vraiment on ne va pas partir sur du domaine driven design parce que ce serait euh, une conférence à part, ce serait beaucoup trop long. Je voulais justement regarder euh, va bientôt sortir, je pense, en ligne, la conférence de Mathias robin euh, qui a été faite sur l'API euh, PlatformCon de cette année surtout, parce que c'est vraiment l'implémentation dans la version 3, et c'est celle-ci sur laquelle je me suis appuyé pour faire ce, pour faire ce gros POC de SIF. Donc, on va récupérer l'ID euh, fourni dans la route en la récupérant via l'attribut dans la request, et puis après, on peut récupérer la ressource de n'importe où, d'un Elasticsearch, de ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, c'est ramener là, pour cet exemple, un book. Du moment qu'on fournit le book à la fin, c'est fini. Le State Processor, du coup, c'est l'autre côté. Euh, c'est justement pour traiter la ressource en elle-même, ou l'ensemble de ressources. Euh, pour envoyer un email, pour persister en base de données, pour ajouter à, une, à un bus de commande, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a en plus ben, Le mix data qui contient justement euh, ces fameuses données à traiter. Exactement comme avec euh, le State Provider, il y a un State Processor par défaut qui va utiliser Doctrine et qui va persister flush et refresh. On va pouvoir configurer de la même manière qu'avec le, euh, le State euh, Provider, donc avec le Provider, définir dans la route le processeur à utiliser. L'exemple que j'ai mis est vraiment bateau. Il va décorer le, décorer le, persist, euh, le persist processeur pardon, de fourni par Silus pour justement enregistrer, faire la partie enregistrement en base de données. Il va rajouter quelque chose en plus qui va être de dispatcher, ça c'est juste un exemple, hein, c ce, vous pourrez faire complètement autre chose que ça, hein, et dispatcher le book, le, le book qui a été créé dans le bus de commande pour faire quelque chose supplémentaire avec Symfony Messenger. Maintenant, nous allons voir, parce que j'ai menti tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait plus besoin de contrôleur. C'est pas vrai, sur Symfony, je crois qu'on est obligé d'avoir un contrôleur. Euh, c'est nécessaire. Du coup, on a un placeholder Action qui vient d'appuyer le plateforme. C'est un code copier-coller, je pense qu'il y a juste que le namespace qui a dû changer, c'est tout. Euh, qui va du coup prendre la ressource ou le jeu de ressources directement dedans et qui va le retourner. Alors là, si vous faites ça en Symfony, vous tapez justement la fameuse exception de ben, pourquoi je n'ai pas une réponse. Mais c'est les listeners qui viennent juste après, qui viennent justement répondre en un objet réponse. Donc l'objet data qui est dedans, ça peut être une ressource silus, donc une instance d'un de, de, objet d'une ressource silus, un DTO qui va peut-être aussi être la ressource ou le fameux input, on va le voir juste après, un ressource grid view donc qui est l'ensemble du jeu de données pour pour fournir à la vue, pour traiter le pour traiter la grid, qui contient les filtres et les, euh, et les, euh, et les valeurs dans les, dans les data tables, table, et un ou un itérable. Mais maintenant, on peut aussi, pareil, de la même manière qu'avec qu'Api Platform, définir un contrôleur. Mais attention, parce qu'il y a quand même les listeners autour, qu'on va pouvoir désactiver ou pas. Justement, un des exemples que j'ai mis, c'est on désactive le listener de la création pour ne pas utiliser les ressources factory de d'Ossilus, et justement, dire que bah, nous, on instancie nous-mêmes, surtout qu'on peut avoir un constructeur avec des données dedans, donc on pourrait faire ce qu'on veut directement pour instancier tout ce qu'on a, qu a, besoin ici. Je vous ai mis un exemple où en fait on va utiliser, je ne sais pas si vous connaissez l'attribut current user de, euh, de Symfony. Il va injecter en fait l'utilisateur courant euh, dans euh, là ici, euh, la propriété user. Et euh, là du coup on va déclarer le new book et on va enregistrer euh, celui qui a créé euh, le book directement. Donc là ça suffit, c'est les listeners qui font la suite. Donc là, ça va définir l'auteur du book. Là, on fait la même chose, sauf qu'on ne désactive pas la factory, ce qui fait que dans, vous avez là, vous avez vu, vous avez book data, vous avez déjà le, le book qui est instantié qui arrive dans, dans data. Et cette fois, on fait exactement la même chose, on rajoute l'utilisateur qui a créé ce book dans la base de données. Maintenant, autre chose qui ne sont pas encore euh, vraiment faites d'ailleurs dans le POC qui vont être des choses à travailler, c'est de pouvoir autoriser les ressources à être détachées de Doctrine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir configurer, là, ce n'est pas une entité Doctrine, et on va l'implémenter comme étant une ressource interface, et du coup, qui demande GetID. Là, on va utiliser l'ISVN pour, pour l'identifiant. Et ça, il faut que ça marche. Ça va être un des objectifs futurs. Autre chose, c'est quand on va utiliser l'input, il y en a qui ont déjà utilisé des inputs sur API de plateforme Ouais, cool En fait, ça va permettre de, euh, de peupler en fait, là, avec la request dans un objet intermédiaire, et ensuite de le traiter pour arriver dans la ressource. Ici, l'exemple que j'ai pris, c'est un register user basique avec un email, juste un email et un password, et ça, ça doit suffire à peupler cette ressource intermédiaire pour ensuite créer un user. Et on utilise du coup le register user processor, qu'on va définir nous-mêmes, et euh, instancier notre ressource Silus, là qui en l'occurrence va être une entité doctrine, et transformer cet input DTO en une, en un, une ressource user. Alors, sur Silus, ce serait shop user plutôt que mais, user, mais voilà, c'est un des principes. Et puis après, bah, on peut s'occuper d'enregistrer de, ce, cette personne en base de données. Mais après, ce n'est pas forcément une base de données derrière, on fait ce qu'on veut du coup. Le but, là, vraiment, c'est de, de pouvoir justement, être libre de faire ce qu'on veut à l'intérieur du ressource contrôleur. Le ressource contrôleur, il était ultra-cadré. Pour du rapid application development, c'est cool, mais tu ne pouvais pas faire autre chose, en fait. Et autre solution sympa, c'est d'utiliser le Messenger Processor directement, qui, lui, va... On va avoir le, le fameux book, là, justement, de tout à l'heure, qu'on va avoir euh, mis en instance de book, et on va le dispatcher automatiquement en utilisant le Messenger processeur dans le bus de commande Symfony, et traiter cette fois la requête avec un handler de, euh, message, qui, est, qui implémente le message handler interface de Symfony. Et là, on refait, là, je vous ai montré exactement la même logique pour ne pas vous perdre, où euh, cette fois, on utilise l'input, mais on n'utilise plus le processeur pour, euh, pour enregistrer la donnée, mais on utilise le bus de commande Symfony pour euh, du coup, le traiter en tant que handler. Donc, du coup, ça, là, ça va vraiment ressembler à, à l'implémentation de ce que Silus a fait sur la PI, avec API Platform sur justement le registre, le change password, etc. On va vraiment pouvoir refaire la même chose, et je pense qu'avec ça, on va même pouvoir réécrire le code de Silus à l'intérieur pour euh, justement ces fameuses routes, euh, ces fameuses routes de, de sécurité. Alors, est-ce que ça marche Est-ce que c'est cool Ben, Pour l'instant, euh, ça va être à vous de me dire. Pour l'instant, c'est au stade de POC. C'est en discussion auprès avec Silus aussi, ça, on commence tout juste à en discuter. Euh, si on en est là, à en parler, c'est justement parce que ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore mergé, ce n'est pas encore là. Vous avez sans doute votre expérience à vous et à se dire « ça, je ne suis pas sûr que ça marche bien comme ça, est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux faire comme ça ?» On verra, il va falloir challenger avec, du, avec un projet de domaine de design, voir un peu ce que ça peut donner et si ça se plie correctement euh, à, aux besoins de chacun. Voilà. Maintenant, dernière partie assez rapide. Euh, je vais parler légèrement de monophonie. Monophonie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un micro-framework qui utilise euh, les le resource bundle, les choses comme ça, le grid, dans, euh, dans un projet Silius, avec toute une infra BIAT, et choses comme ça, euh, où tout ce qui est fourni comme code avec les récipites flex est testé, vient avec les tests qui vont bien, et du coup, vous avez un, un environnement avec une CI branchée pour pouvoir faire votre projet en BDD, TDD, euh, directement. Ça va, on va pouvoir faire le même genre de choses qu'avec euh, qu Silius, donc c'est effectivement un concurrent du EasyAdminModNol hein, finalement, euh, avec, euh, on va pouvoir faire le dashboard comme Silius, faire des formulaires de cette manière-là, un peu plus poussés, Alors, on remonte en fait, là, euh, sur la, la démo, ça vient de la démo de Monophony, on refait la gestion de la taxonomie euh, dans monophonie Et la gestion des animaux, euh, bon, vous pouvez aller voir la, la démo de Monophony, c'est demo.monophony.com. Et la gestion des grilles, c'est ça. Pour les gens qui ne connaissent pas la grille, donc du coup, cette grille, c'est tout simplement cette data table ici. Les filtres sont repliés, euh, mais en fait, on peut faire autant de filtres qu'on veut. Et chaque élément du tableau est, euh, sur, euh, sur Silus est un HTML, en fait, et un, et un twig, en fait, derrière qu'on peut customiser. Ce qui fait qu'à la base, on peut faire ce qu'on veut dans une grille. Rajouter des images, rajouter... Euh... C'est vraiment super pratique. Maintenant, en vrac, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour expliquer toutes les idées que j'ai en tête. <rire> euh, du coup, faire des plugins qui soient compatibles à la fois sur Silus et monophonie et Symfony tout court d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser, euh, le but est de ne pas être obligé d'utiliser monophonie euh, pour un projet euh, Silus Symfony, pour des composants euh, bah, qui, qui vous servent tous les jours hors des, projets, euh, hors des projets Silus. Parce que tout ce qui est CMS, sitemap, export de données, plein d'autres choses, vous n'avez pas besoin euh, de Silus en elle-même, vous pouvez l'utiliser sur autre chose. Et donc cet, cet écosystème, ce micro-framework qu qui est conçu autour des composants de Silus, euh, il a besoin d'être étendu sur quelque chose qui ne requiert pas sans arrêt Silus-Silus. Ensuite, supplémentaire, bah là en fait, euh, sur Silus, on est en Sémantique UI, alors que tout début on était en Bootstrap d'ailleurs, ce qui est assez marrant. Et euh, configurer, c'est d'ailleurs pour ça que Monophonie existe, configurer un. Le ressource et le grid bundle sur un projet Symfony, c'est un enfer. Pour l'avoir fait, euh, fait c'est pas forcément facile. Il y en a qui se sont amusés à le refaire. C'est compliqué, pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a aucun template qui vient avec, il n'y a aucun CSS, aucun JS qui vient piloter la grille et vient vient un... faire tout ça. Donc le but, ça va être de fournir des, euh, des packages de thèmes utilisant seulement OTQI, euh, Bootstrap, Foundation, Tailwind, etc. Tailwind, pardon. Euh, ensuite, la migration des grilles. Les grilles ont été faites depuis récemment euh, en PHP, ce sont des services. Les grilles, une grille peut être définie maintenant comme un service Symfony et du coup utiliser l'injection de dépendance. Donc, on peut par exemple injecter justement le current user dans une grid Symfony maintenant. Et du coup, pouvoir gérer les rôles à l'intérieur pour lui rajouter des colonnes, lui, euh, lui euh, définir des actions différentes, euh, taper sur un, une méthode de repository différente. Pour l'avoir utilisé, c'est assez sympa. J'ai plutôt des bons retours sur cette partie-là. C'est moi qui avais développé cette partie. Maintenant, il va falloir les migrer pour que les grilles actuelles soient des, euh, des services Symfony, qu'on va du coup pouvoir décorer puisque la décoration, c'est la vie. Et, euh, et ça va être beaucoup mieux. Et donc, ça. En théorie, je pense que ça arrivera plutôt pour la 2.0. Pour, euh, pour les fameux filtres de grille, il y a des, des, des filtres qui sont fournis, qui le l'entity filter, filter des choses comme ça, euh, et on peut faire des filtres custom pour, euh, pour filtrer notre grille. Et euh, quand on doit définir des filtres custom, il faut configurer nous-mêmes euh, le, le filtre dans Symfony, ce qui est dommage parce qu'il existe l'autoconfiguration dans Symfony, mais actuellement ce n'est pas géré dans le composant, donc ça, ça va falloir le faire. Et puis faire des makers. Il y en a beaucoup qui utilisent le Maker Bundle. Oh, il y en a un paquet là. <rire> le Maker Bundle, c'est cool. C'est vachement bien, ça permet de gagner du temps. Alexandre aussi, c'est bien pareil avec le Maker Bundle. On a fait des trucs de ouf euh, ces derniers temps. Il euh, y a un Make Entity de Silus qui est vachement bien. Euh, J'ai fait quelques trucs d'ailleurs pour que le repository euh, généré fonctionne avec Silus. Et, euh, et là, ce qu'il faudrait faire, c'est justement faire un Make Resource au-dessus pour justement configurer directement avec les creux d'opération avec tout ce qu'il faut à bien pour que ça fonctionne sur Silus et qu'on fasse du rapide application Development au départ pour faire hyper rapidement un juste à, à coup de maker quoi et on peut aller super loin là-dessus en conclusion bon ça c'est cool c'est toutes mes idées à moi juste moi <rire> euh, c'est pas encore les idées de Silus, des autres membres de Silus et c'est pas vos idées à vous si vous utilisez Silus régulièrement vous avez peut-être plein d'autres idées que moi j'ai pas et ce, ce, ce que je vous ai présenté, c'est ce que moi j'avais envie de voir sur Silius, c'est comme ça que je suis devenu Core Team Silius, c'est justement en ayant toutes ces idées, en voulant participer à tout ça et apporter ces, euh, ces fonctionnalités sur Silius, ça m'a euh, permis de les voir arriver, de, venir de, de qui, qui voient le jour enfin. Et là, si je vous montre ça, c'est que je pense que ça, vient, ça, ça verra le jour sans doute l'année prochaine. Euh, et donc, du coup, il va falloir que vous, vous participiez. À donner vos idées aussi pour justement faire en sorte que le Silus vous le critiquez pas en disant ça c'est de la merde, pourquoi on peut faire comme ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ils ont attends, mais est-ce qu'ils ont lu la doc de Symfony, c'est vraiment pourri. Et eh ben vous allez pouvoir agir pour faire en sorte que le Silus de demain soit celui que vous, vous voulez. Donc là, ma conclusion c'est que le futur n'est jamais écrit à l'avance pour personne, votre futur sera exactement ce que vous en ferez à leur fait qu'il soit beau pour chacun de vous. Donc, que Silus soit super beau pour, pour que vous, vous adoriez utiliser Silus. Mais je ne fais pas de promo. <rire> voilà. Donc, euh, je vous vois dans le futur. Euh, je vous ai mis le QR code pour, pour échanger. Comme euh, je suis aussi dans les premières conférences, vous, enfin, vous avez le droit de venir me voir. Euh, je pourrais aussi répondre à toutes les questions que moi, de, je suis en mesure de répondre en tant que développeur. S'il y a des, des euh, questions plutôt euh, fonctionnelles de Silus sur des arrivées fonctionnelles de Silus, et ben, je vous invite à aller voir déjà la roadmap. Et me poser aussi des questions, je pourrais transférer à Silius pour justement essayer de répondre à vos questions peut-être durant le live, durant, le, durant la conférence. Voilà, merci à vous. Et puis merci à Kawaka pour tout le temps consacré à cette R&D et, et de pouvoir contribuer à Silius sur, sur le temps de, de travail. Merci.